Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures. L'émission je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et aussi beaucoup sur les gens qui les peuplent. Euh, je précise tout de suite la personne dont je vais vous parler aujourd'hui. Je ne vais ni vous évoquer une description, ni vous évoquer des traits de caractère, ni vous évoquer un prénom... Euh, c'est une personne atypique euh, dans la région où je travaille, euh, dans le métier que je fais euh, C'est une personne qui est un peu la hantise de pas mal d'exploitants de salle. Et c'est une personne qui est tout autant capable de faire de grandes éloges que de démonter quelque chose De manière un peu, on va dire, ridicule, pour pas être trop méchant J'aurais bien un autre mot qui me viendra en tête, mais non je ne vais pas choisir ce mot-là. Euh, quand on fait des avant-premières, que ce soit en tant que projectionniste, en tant qu'exploitant de salle ou en tant qu'agent, euh, il y a toujours ce moment où on arrive au débat, où on va devoir passer le micro. Et que ce soit tout là-haut, que ce soit dans la salle ou que ce soit en passant le micro, on ne sait pas sur qui on va tomber en tant que spectateur et sur quelle question on va tomber. Un peu le grand jeu de la roulette russe, est-ce qu'on va tomber sur quelqu'un qui va poser une question facile ou une question difficile Et il y a un autre type de spectateur, que peut-être vous connaissez si vous êtes adepte des arts en première. Ce sont les spectateurs qui ont plus tendance à donner leur avis sur le film. Leur objectif n'est pas de poser une question, leur objectif est surtout de faire comprendre au réalisateur, à l'auteur ou à l'acteur qui est en face d'eux, ce qu'ils ont ressenti devant leur long métrage. La grande majorité du temps, je ne vais pas vous mentir, ce sont des avis positifs. Et la personne dont je vais vous parler ici est quelqu'un qui n'a pas de juste milieu. C'est une personne qui, si elle a aimé un film, va faire la plus grande éloge de l'humanité. C'est la plus grande comédie que j'ai vue de toute ma vie. C'est le film le plus bouleversant que j'ai eu l'occasion de voir. On n'a jamais vu ça depuis machin, machin, machin, machin. C'est un mec qui n'a pas de demi-mesure. Ce qui fait que lorsqu'il est élogieux, ça peut sembler presque trop. Et je me suis toujours mis à la place du réalisateur sur scène qui prend cet éloge. Vraiment, il est capable de poser un film comme, j'en sais rien, allez, je prends un exemple qui me vient en tête, Les crevettes pailletées, comme étant la plus grande comédie depuis The Full Monty. Alors The Full Monty est une très grande comédie. De là à dire que depuis, il n'y a pas eu d'autres grandes comédies, c'est quand même un petit peu vexant pour beaucoup de films. Je pense à Shaun of the Dead, je pense à The Mask, je pense à un paquet d'autres longs métrages qui sont très très bons et qui sont de grandes comédies qui n'ont pas à être évincées du lot. Bref, j'ai ça qui me vient en tête, mais j'ai également la partie négative. Et cette partie négative, il y a eu une fois où je ne l'ai pas vécu, où je ne travaillais pas ce jour-là et où du coup j'en ai entendu parler. Alors je ne sais plus sur quel film c'était, mais je sais qu'à partir de ce moment-là, la personne en question a commencé vraiment à devenir... Une hantise, pour ma directrice de l'époque, qui avait très très peur de la réaction des personnes qui seraient sur scène et qui devraient répondre à ça. Vraiment, il a allumé le long métrage, il a dit que c'était l'une des pires daubes qu'il ait vues de sa vie, que c'était un scandale qu'on nous propose ça, que ça le gênait beaucoup d'avoir le réalisateur en face mais qu'il fallait absolument qu'il lui dise. Honnêtement, si t'as pas aimé, t'as pas aimé. T'as pas besoin de le dire à la face de l'humanité, c'est pas grave, personne va t'en vouloir, il n'y a aucun souci. Et dernièrement, j'ai eu ça avec une toute jeune réalisatrice qui a fait son premier film, qui est une proposition dont j'aurai l'occasion de vous parler cette semaine puisque le film sort tout juste. Euh, mais indéniablement, à la fin du film, il est allé la voir pour lui dire « Je n'ai pas aimé votre film, c'est mauvais, mais par contre vous, je vous trouve charmante et c'est rare de voir une fille belle et intelligente aujourd'hui. » Oui. On est sur ce niveau de bofitude. Et c'est quand j'entends ça, que je prends conscience que ce spectateur est quelqu'un de très bizarre. voire potentiellement même d'un peu toxique. Parce que c'est le genre de spectateur qui n'a aucune demi-mesure et qui est capable de balancer à un réalisateur ou une réalisatrice. Votre film est nul, mais vous je vous aime bien. Et moi je déteste ça. C'est comme une personne qui viendrait demander un autographe dans la rue à quelqu'un et qui lui dirait « Ah, votre contenu, c'est de la grosse merde. »« Mais par contre, vous, vous m'avez l'air charmant. » Non. En fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut pas être condescendant dans la vie. Il faut avoir un minimum de respect. Donc, il y en a d'autres hein, dont je pourrais vous parler. Mais celui-là me vient particulièrement en tête parce qu'il est... Voilà, il a un truc. Il a un truc. Je ne saurais pas vous définir ce que c'est, mais il a un truc. Et moi, personnellement, ça, ça me gêne un peu d'avoir des mecs comme ça qui donnent leur avis un petit peu sur la place publique